Okay. donc dans le cadre de, des formations 30 minutes sur les questionnaires interactifs euh, du récit de l'univers social, euh, ce soir, puis en fin d'après-midi, nous avons euh, eu pour idée de présenter la plateforme Edpuzzle. Euh, dans cette euh, formation 30 minutes, on va avoir une section, on l'essaye. Donc, on a envoyé un lien euh, en courriel pour essayer Edpuzzle, voir ce à quoi euh, ça ressemblait, comment ça fonctionnait. Donc, je vais vous présenter d'abord euh, les résultats que j'ai reçus. Et ça va vous donner également une idée de ce que voit l'enseignant lorsqu'il reçoit les réponses de ses étudiants. Alors ensuite, Edpuzzle en un coup d'œil. Qu'est-ce qu'est la plateforme Edpuzzle? C'est quoi pour l'enseignant? Qu'est-ce que ça lui permet? Et pour l'élève, qu'est-ce que ça apporte de plus? Euh, ensuite, prise en main de la plateforme. On va voir comment s'inscrire, comment l'élève peut s'inscrire, Comment on peut importer une vidéo, éditer une vidéo et comment on peut avoir également euh, accès aux ressources de nos, euh, de nos collègues, de d'autres centres de services, mais également euh, du reste du Canada, de l'Europe, etc. à tous les endroits où on utilise cette plateforme. Ensuite, Danny va poursuivre avec utiliser les questionnaires en univers de référence quand l'utiliser et varier ses rétroactions. Euh, au fur et à mesure de la présentation, si vous avez des questions, passez d'emblée par le clavardage. Dani va être en mesure de répondre au fur et à mesure. C'est possible que euh, la réponse vienne ensuite un peu plus loin dans euh, la formation. Donc, euh, on l'essaye. Le code pour la formation, c'est ce qui avait été envoyé euh, par courriel, justement par Dani. Je suis un petit peu trop loin. Ce qu'on voit, en fait, de la vidéo que nous avons envoyée sur la nationalisation de l'électricité au Québec, une vidéo qui avait été euh, produite par le récit et qui met en vedette euh, « Mot de la bonté du récit », on voit ceux et celles qui ont répondu à cette vidéo. D'abord, on a Danny Legault, on a Julie Bérubé, Marc, Marie-Ève. On avait le choix, en fait, avec cette formule-là, d'avoir un nom d'utilisateur euh, qui était somme toute assez libre. Donc, il y a plusieurs euh, de ces personnes-là qui ont quand même choisi d'avoir un autre utilisateur euh, variable. On prend par exemple Steve, du récit, en fait, c'est Steve Carillon qui l'a complété. Et les informations que nous avons, euh, c'est le nom de l'élève évidemment, mais à quel pourcentage la vidéo a été regardée? On voit que Steve ici l'a regardé à 80%. En fait, 80%, c'est que s'est arrêté au générique. Il a juste pas écouté la fin, mais il, a, euh, il a coupé au générique. On voit, par exemple, que Marie-Ève a arrêté à 30%. On voit quandré qui est avec nous, a arrêté à 20%. Elle a vu comment ça fonctionnait et ça a été suffisant de son compte. On voit que la dernière fois qu'elle l'a regardé, par exemple, c'est hier. Et euh, en sélectionnant son nom, on voit qu'elle a eu une bonne réponse sur deux réponses auxquelles elle a répondu. Nous pouvons voir également, grâce à la ligne du temps ici, que la première elle l'a ratée, mais que par la suite, la, la, la, la question d'une minute quatre, elle l'a bien réussi. La première question, elle était euh, à choix multiple et elle a sélectionné le B alors que c'était le A. Automatiquement, ça lui donne 0 sur 100. Euh, et on pourrait par exemple mettre 25 sur 100, on pourrait mettre 50, pour, euh, 50 sur 115, on pourrait jouer avec ces chiffres ici. On pourrait également, d'une part, mettre un commentaire personnalisé pour donner une, rétro une rétroaction euh, différer à l'élève, ce qui est intéressant dans un, con, dans un, un contexte d'enseignement virtuel. On n'est pas toujours là avec l'élève et on peut donner une rétroaction rapide euh, pour que l'élève puisse avoir euh, des commentaires par rapport à sa réponse. On a également des questions qui peuvent être de type ouverte, où l'élève a besoin de compléter une réponse sans avoir à la choisir. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, le, euh, le nombre de points qu'on associe sur 100 re reprend toute son importance. Et donc ici, on vient de dire satisfaire les besoins euh, croissants de l'industrie minière, qui était un des objectifs poursuivis par le gouvernement de Maurice Duplessis avec l'acquisition de la construction de nouvelles centrales hydroélectriques, ce qui était une réponse qui me satisfaisait. Euh, vous remarquez peut-être aussi l'intégration de documents ou de sources iconographiques. Par exemple, une ligne du temps. Je vais y revenir un peu plus tard, vous expliquer comment faire. Donc voici les informations que l'enseignant reçoit de ses élèves. Maintenant, EdPuzzle, qu'est-ce que c'est en tant que tel? En fait, c'est une plateforme qui héberge des vidéos interactives, une vidéo dans laquelle on peut insérer des, euh, des questions qui sont soit de choix multiples, soit de questions ouvertes. Et on peut ajouter également des commentaires de l'enseignant, ce qu'on ferait en classe. Souvent, euh, dans un contexte d'enseignement, on va passer une vidéo, une courte vidéo, 4, 5, 6 minutes, mais on a un travail à faire euh, euh, par rapport souvent aux repère culturel de l'élève. On doit faire une mise en contexte, on doit mettre la vidéo sur pause. On doit lui ajouter des... lui donner des informations complémentaires pour faciliter sa compréhension. Dans les puzzles, on peut aussi le faire avec la troisième catégorie de questions qui est une note de l'enseignant. De cette manière, on prend une pause à un moment ciblé et on lui amène des informations complémentaires pour faciliter sa compréhension. C'est un des plus de la plateforme. Pour l'enseignant, ça favorise également la classe inversée dans un contexte de euh, pédagogie à distance, par exemple. Avec le confinement, des classes qui sont fermées un jour sur deux, on peut cibler certaines vidéos et passer des apprentissages à la maison et en classe, s'assurer de leur compréhension avec les exercices. Ça peut s'intégrer facilement dans un concept de classe inversée. Edpuzzle euh, est conçu pour former des salles de classe. Donc, tu peux y aller par groupe et avoir tous tes élèves d'une même classe à un seul endroit. On peut archiver et exporter les résultats sous la forme d'un Excel également, ce qui est un avantage et on peut partager des questionnaires entre nous, entre enseignants d'un même centre de service, d'une même école, mais aussi des enseignants d'un peu partout au Québec, de la province et du Pays. Finalement, pour l'élève, on peut se connecter à la plateforme avec ou sans code de groupe, mais également avec ou sans création de compte. Ça devient un choix de l'enseignant. On peut également euh, recevoir une rétroaction par question et on ne voit uniquement que nos résultats et non pas ceux des autres élèves de la classe. Ce qui est euh, simplement normal à mon sens. Ce vous voyez ici avec le partage, c'est la page d'accueil d'EdgeBuzzle. Donc pour l'enseignant, c'est simple. Bouton en haut à droite, Sign up donc s'inscrire. Et euh, vous pouvez le faire soit avec Google ou vous pouvez le faire avec directement un puzzle avec n'importe quelle adresse courriel, que ce soit euh, Office 365 ou même euh, outlook ou euh, une live.ca pour donner que cet exemple-là. Pour l'élève, il y a trois accès possibles. Il peut y avoir le même que celui de l'enseignant où l'élève doit choisir euh, « I'm a student », donc je suis un élève, et peut s'inscrire de cette manière-là qui est un peu plus traditionnelle. Mais, parce qu'il y a un mais, l'élève peut s'inscrire sous la forme d'une classe ouverte ou d'une classe classique. L'enseignant va créer des classes pour chacun de ses groupes. Par exemple, j'ai un groupe 22, je crée ma classe et je détermine si elle est de type ouverte ou si elle est de type classique. La classe ouverte va permettre de fournir un besoin de s'inscrire sur la plateforme. Il va uniquement avoir à indiquer son nom. Ceux et celles qui ont euh, suivi, en fait, qui, qui, ont, qui ont réalisé la petite activité qu'on avait envoyée par courriel. Vous n'avez jamais eu à fournir une adresse courriel, uniquement à indiquer votre euh, nickname, soit votre nom d'utilisateur. Dans le classe de type classique, là, à ce moment-là, on va demander une inscription à l'élève, de cette manière-là, il va pouvoir avoir accès à tous ses comptes. Si on utilise le puzzle en mathématiques, on l'utilise en histoire, on l'utilise en géographie, on l'utilise en français, par exemple, à ce moment-là, c'est recommandé d'utiliser la classe de type classique. Et encore une fois, on envoie un lien à l'élève, un lien qui va mener vers cette classe. Je vais prendre une minute pour aller vous montrer où se trouve le lien. Donc, je vais aller dans My Classes. Je vais aller sélectionner, par exemple, le groupe de formation du récit et pour inviter, pour vous inviter dans la classe, invite students. Donc, j'invite les élèves et je copie le lien pour vous donner l'exemple. Je viens en fait de vous inviter dans le clavardage, dans cette classe-ci et de cette manière, on va uniquement vous demander un nom d'utilisateur et non pas d'inscription. Pour vous donner cet exemple -là. Donc, la deuxième partie, la deuxième étape, c'est la création du groupe classe euh, avec soit euh, la classe classique, soit la classe avec Google Classroom. Euh, pour vous le montrer, je ne prendrai pas des captures d'écran, ça va être beaucoup plus simple si j'explicite vraiment les différentes étapes pour créer sa classe. Donc, on est dans My Classes. My Classes à gauche, il y a un petit plus ici. Ce plus là va vous permettre de créer une nouvelle classe. On doit indiquer le nom. Formation histoire On doit sélectionner le Grade Level, cest le niveau de nos jeunes. Et ça, en fait, c'est hyper important parce que lorsqu'on va faire des recherches euh, sur différents sujets, si on ne met pas le grade, euh, si on ne met pas le niveau de l'élève, ça va nous, ça va peut-être nuire à notre recherche. Par exemple, si je ne le fais pas, par exemple, pour euh, des vidéos sur euh, la Grèce antique, par exemple, et de dire que mes élèves ont euh, soit 12 et 13 ans, ben, lorsque je vais faire une recherche par niveau, je n'aurai pas ces vidéos-là. Le sujet qu'on est dans les études sociales, donc l'histoire, par exemple. Et on doit déterminer si la classe est de type classique avec une inscription ou open sans inscription, mais avec un nom d'utilisateur. Et tout ce qu'on a à faire ensuite, c'est créer classe. Et en faisant ça, on peut maintenant inviter nos élèves. C'est comme ça qu'on se crée une nouvelle classe. Je vais laisser maintenant la place à Dany pour euh, qu'il nous explique en fait comment s'inscrire avec Google Classroom. Je vais cesser mon partage d'écran et je vais le laisser partager le sien. Merci beaucoup Mathieu. Euh, donc voilà, en fait, ce n'est pas très compliqué. Moi, je fais une courte intervention pour vous montrer les ponts possibles entre Edpuzzle et Google Classroom. Euh, cet après-midi, on a une question euh, concernant Teams. Donc, pour ceux qui utilisent Teams, vous allez devoir partager votre euh, lien euh, Edpuzzle, un peu comme Mathieu vient de le faire, c'est-à-dire en copiant, collant le lien et l'envoyer via Teams avec la fonction devoir, euh, par exemple. Donc, est-ce que vous voyez bien euh, ma page d'accueil euh, et pas puzzle? Tout à fait. Merci. Alors, comme disait Mathieu tout à l'heure, en fait, une fois que je suis rentré, je vais aller chercher mes classes. Donc, ici, on va pouvoir dire mes groupes davantage. Alors, je vais chercher euh, mes groupes. Et là, par exemple, ici, j'ai mon groupe de monde contemporain, le groupe 502 ou je pourrais aller ici par exemple l'autre groupe de monde contemporain et vous voyez ici j'ai une petite vidéo dans laquelle j'ai déjà composé des questions, à l'intérieur desquelles j'ai déjà formulé mes questions, mais ce que je veux faire c'est bien évidemment le partager en devoir. Alors moi euh, je suis dans la fonction, bon, je viens d'ouvrir euh, mon devoir, j'ai des questions qui ont été composées, par contre au lieu de partager le devoir ici, vous voyez, il y a ici une fonction qui s'appelle « Update on Google Classroom ». Donc, du moment que je vais faire ça, euh, en fait, le devoir que je veux créer ici, en fait, il va être créé automatiquement dans Google Classroom. Et euh, ben, je vais pouvoir vous montrer ici euh, ce que ça donne comme résultat. Donc, vous voyez, j'ai mon groupe. Je vais simplement rafraîchir. Et... Donc, ne euh, bah, comprends pas trop. Hein. Donc, normalement, ça devrait afficher si je vais dans travaux et devoirs. Donc, voyez-vous, ici, c'est apparu. Donc, Danny Legault a publié un nouveau devoir via Edpuzzle. Donc, Edpuzzle devoir, euh, et donc le devoir est partagé parmi les élèves qui sont ici. Alors, c'est la même même chose que si vous partagiez un devoir avec Google Classroom. C'est juste que je suis passé directement via Edpuzzle. J'avais la petite fonction Google Classroom. Et voilà, le devoir est envoyé aux élèves. Alors tout simplement ça, je voulais vous montrer ce petit pont-là entre les deux applications. Donc je vais activer mon micro. Maintenant que Lenny nous a fait cette petite présentation, je vais vous montrer comment créer une vidéo webpuzzle et comment en importer une. En fait, il va y avoir deux méthodes d'importation d'une vidéo euh, qui est issue, par exemple, de la plateforme YouTube. Donc, la première, qui euh, est très simple, en fait, il faut euh, aller chercher l'URL d'une vidéo qui nous intéresse. Encore une fois, ici, j'ai pris une vidéo qui est issue du récit, la mondialisation, le libre-échange et l'économie québécoise. Je vais copier l'URL. Je me rends dans Edpuzzle. Il y a une petite barre qui euh, s'intitule « Search Content ». Et je vais mettre mon URL ici. D'emblée, on se retrouve devant, euh, devant euh, trois outils qui sont euh, « Cut »,« Voiceover et « Question euh, ».« Cut », en fait, c'est si on veut couper la vidéo. Si, par exemple, on avait euh, un film qui est YouTube et qu'on voulait uniquement montrer, par exemple, l'arrivée de Christophe Colomb au Nouveau Monde. Une petite partie de la vidéo qui dure euh, 4, 5, 6 minutes. On va aller couper la vidéo pour avoir uniquement l'extrait qu'on souhaite et présenter ça euh, soit en classe, soit en ligne, soit en enseignement virtuel. Donc, nous aurions uniquement qu'à prendre la barre bleue. Ça, à chaque fois, je vais la mettre sur pause voilà. et on va la déplacer, la raccourcir d'un côté comme de l'autre. Et maintenant, on a le le nouveau temps avec lequel on veut travailler, qui est ici 18 secondes. Évidemment, ce n'est pas ce qu'on veut, mais c'est pour euh, l'exemple. Maintenant que notre coupe est fait, on, on pourrait utiliser Voice Over. Par contre, le Voice euh, Over ne fonctionne pas avec les vidéos YouTube. Il faudrait que ce soit une vidéo qui soit issue, par exemple, de ton propre ordinateur. Euh, Peut-être une, une présentation PowerPoint que tu as transformée en vidéo sur laquelle tu peux ajouter ta voix ce qui peut être également excellent dans, un, dans un, une situation de classe inversée. Et finalement, la, question, la section qui nous intéresse, c'est la section questions. Par contre, avant de passer à la question, je vais prendre une minute pour te montrer la deuxième manière d'importer euh, une vidéo. Vous avez dans les extensions Google, une extension Edpuzzle. Pour se rendre aux extensions, il ne suffit que de rechercher dans une recherche Google extension. Premier lien que vous avez, le Chrome Web Store. Troisième étape, rechercher App Puzzle. Et c'est l'extension ici qui, dans mon cas, est déjà ajoutée. Une petite pièce de euh, Puzzle. Elle s'affiche en haut à droite de mon écran et va également s'ajouter dans YouTube. YouTube, en bas de la vidéo, Edit with Edpuzzle, qui nous permet de naviguer sur YouTube. Et lorsqu'on tombe sur une vidéo qui mmh. fait notre bonheur, qui est ciblée, on sélectionne, ça se connecte automatiquement et on se rend sur Cut VoiceOver Question. Donc, c'est une petite astuce qui peut vous sauver bien du temps. Pas, pas nécessaire d'avoir déjà un puzzle douvert, la communication se fait très bien et euh, c'est très simple à partir de ce, ce moment-là. La section qui nous intéresse un peu plus, c'est la section questions. En fait, il y a trois types de questions, en fait, deux types de questions et la note de l'enseignante. On a les questions à choix multiples qui nous permettent de créer nos questions avec plusieurs euh, réponses, les petits « x ». Mauvaise réponse, le crochet vert est une bonne réponse. Et nous avons les questions open and question, qui veut dire question ouverte. On a vu les deux types de questions tout à l'heure quand j'ai regardé les rétroactions de Steve. Euh, ce qui est intéressant avec ces questions-là, c'est qu'on peut y ajouter des pièces jointes, notamment des images. Ce que j'ai fait ici, j'ai ajouté des images en lien avec les opérations intellectuelles. Par exemple, la première image située dans l'espace, j'ai ajouté une ligne du temps. Oui, ça devrait être marqué située dans, dans le temps, je m'excuse. Euh, située dans l'espace, c'est la troisième. Située euh, dans le temps avec la ligne du temps nous permet justement de cibler quelques lettres et de faire un lien avec la vidéo. La deuxième question, question ouverte, j'ai ajouté une iconographie qui va pister les élèves vers la bonne réponse, mais euh, qui ne donnera pas la réponse euh, directement. Et finalement, j'ai mis un situé dans l'espace avec les lettres des différentes régions du Québec, par exemple. Euh, donc, on peut ajouter pour rendre plus complète les, euh, les questions et d'avoir un complément qui peut pister l'élève, ce qui est, somme toute, assez intéressant. J'aimerais vous montrer ce que l'élève voit lorsqu'il fait son visionnement. Il voit la vidéo. Il voit également l'endroit où se trouvent les questions. Et on voit également juste à côté un petit rewind, un petit, je peux reculer. Ce recul dans la vidéo est au maximum de 15 secondes. Ce qui veut dire que ta question doit être au maximum placée 15 secondes après, au gros maximum. L'élève pourra par la suite recommencer à zéro et la réécouter en entier. Mais si l'élève a besoin d'une seconde écoute, d'une deuxième, troisième écoute, d'une quatrième écoute, pour être certain d'avoir bien compris, Surtout pour les questions ouvertes, ce serait important que ta question ne soit pas trop loin versus la réponse. Dailymotion également, s'il n'y a aucun problème. Euh, avant d'aller vous montrer comment on peut ajouter une image, j'aimerais euh, vous faire part de deux options qui sont importantes. Soit euh, les dates. En fait, les dates... Euh, à laquelle on ouvre la vidéo, on la rend disponible aux élèves, et la date de fermeture. Donc, ces deux dates-là sont importantes parce qu'elles vont paramétrer le moment où l'élève, jusqu'à quel moment l'élève peut réaliser son visionnement, et l'option qu'il y a juste en dessous, « Prevent skipping ». Donc, c'est l'anti-saut. L'élève ne peut pas passer d'une question à l'autre, doit faire son visionnement obligatoirement avant de se rendre à la question, ce qui euh, vraiment est un... Et peut-être, pas une, une amélioration, mais un outil qui nous permet euh, d'encadrer l'écoute. Également, on peut ajouter les sous-titres. Donc, les CCS, on peut ajouter les sous-titres à la vidéo. Euh, ce qui, pour certains élèves, nous permet de différencier et soit d'adapter euh, la vidéo à ses besoins particuliers. Et Dani, vous a montré tout à l'heure le Share Assignment qui permet de partager la tâche, euh, le devoir. Je vais vous nommer le Go Live. Le Go Live, en fait, c'est de réaliser le visionnement en mode synchrone, tout le monde à la fois. Par contre, je ne vous le recommande pas parce qu'à la maison, la puissance des réseaux n'est pas toujours euh, exceptionnelle lorsqu'il est question d'avoir un Teams et une vidéo qui joue en parallèle. Donc, le mode synchrone est possible, mais ce n'est pas quelque chose que je recommande. Je vais aller vous montrer maintenant comment réaliser les questions questions en fait il faut partir la vidéo ensuite la mettre sur pause au moment jugé opportun là, mon point de vue est à 18 secondes je voudrais je voudrais mettre la question à deux secondes par exemple et là j'ajouterais, par exemple une question à choix multiple avec je pourrais ajouter une image qui nous piste. Donc en l'uploadant ou en utilisant un URL et d'ajouter par exemple ma bonne ou ma mauvaise réponse. Et de la sauvegarder évidemment ou d'ajouter d'autres choix. Et euh, il y a également la fonction Assign qui permet d'attribuer la vidéo Headpuzzle à un groupe que nous avons créé préalablement. Finalement, naviguer et enrichir sa bibliothèque personnelle. Euh, lorsque nous sommes dans Headpuzzle, il y a cette page-là d'accueil une fois qu'on est connecté. Donc, on peut rechercher par thème. Par exemple, romanisation. Mot-clé, on voit toutes les vidéos qui traitent de la romanisation qui ont été créés par des collègues autour de nous, que souvent on connaît de nom, mais qu'on n'a pas nécessairement déjà vu leur travail. Par exemple, ici une vidéo de Julie Archambault, qui l'a intégrée, qui a mis six questions, et on voit que 20 personnes ont copié cette vidéo et qui l'ont modifiée. À la base, on voit qu'il y a six questions. Par exemple, Florence Tillman a augmenté le nombre à 9, Alice descend, l'a monté à 10, etc. Et ici, on a même mis quatre questions et une note audio. Pour la copier dans notre propre bibliothèque, on va aller utiliser le Copy au bas à droite, ce qui nous permet vraiment d'enrichir notre propre bibliothèque, qui est limitée à 20. Par contre, dès qu'on invite quelqu'un d'autre dans Edpuzzle, notre limite augmente de 3. Donc, si on invite 5 six 6 collègues dans l'école, ça peut monter déjà à tout près d'une quarantaine de vidéos. Je vous dis puzzle est gratuit dans une forme illimitée de vidéos d'ici à la fin de l'année, d'ici à juin. Par contre, à la fin juin, toutes les vidéos qui sont en extra de 20 doivent disparaître. Donc ça, c'est à faire attention aussi, je préfère vous avertir d'avance. Donc ce serait tout pour ma présentation de mon côté. Je vais laisser euh, Monsieur Legault vous parler du cadre de référence. Tu peux, euh, tu peux rester ici, Mathieu. On peut, on peut garder. Oui, c'est ça, je garde mon partage Parfait, excellent. Euh, je ne sais pas pour vous, là, je suis toujours épaté de voir ces différentes fonctionnalités-là. Donc, j'utilise déjà Ed mais euh, Mathieu euh, m'aide à enrichir euh, ma connaissance de l'application. Merci Mathieu. Euh, tu peux changer, tu peux aller à la diapo 17, merci. Alors nous on pense euh, au restitus en fait que être ben, c'est une valeur ajoutée sur le plan didactique. Puis je vais m'appuyer un peu sur ce que Mathieu vient de vous présenter. Donc euh, ben, il est possible dans un premier temps, vous le voyez au numéro 1, donc c'est possible en fait de varier les difficultés des questions en fonction des élèves qui regarderont la vidéo, puis de bien planifier ben, le moment où seront diffusées les questions. Ensuite, eh bien, au numéro 2, si vous regardez ici, Edpuzzle ben, permet de bien euh, accompagner les élèves dans l'écoute d'une vidéo, de la vidéo. Donc, ça crée une forme d'interactivité. Euh, ben oui, évidemment, en mode asynchrone, bien évidemment, surtout avec les questions ouvertes. Donc, euh, je n'ai pas pour les utiliser euh, si tel est le cas. Et comme Mathieu vous l'a montré avec sa question en intégrant une ligne du temps qui illustrait les périodes, ben, il est possible de travailler les documents euh, en posant des questions sur les documents présentés, donc ces documents-là, on, on peut penser qu'ils peuvent compléter, en fait qu'ils peuvent représenter un complément à la vidéo. Au numéro 4, euh, on estime par exemple aussi que la vidéo peut fournir une forme de modelage concernant une technique, une période à s'approprier ou euh, qui accompagne en fait les questions. Donc on peut sortir, euh, excusez-moi de l'expression, on peut sortir de montrer uniquement des notions ou des connaissances, mais d'aller vers des tutoriels qui expliquent c'est quoi un aspect économique ou politique, arrêter la vidéo et poser une question d'intégration par exemple. Donc on peut proposer aussi aux élèves de poser des questions à l'intérieur, je suis au numéro 5 bien évidemment, à l'intérieur d'être pas autre. Donc, euh, on peut les inviter de poser des questions ouvertes, de demander carrément euh, aux élèves de rédiger des questions qu'on pourrait nous-mêmes intégrer au sein des différentes vidéos. Et enfin, le numéro 6, il ben, ne faut pas oublier l'aspect la, ludification dans tout ça. Donc, euh, l'aspect amusement où euh, ben, tu sais, on n'est pas nécessairement obligé de poser des questions systématiquement qui relèvent des opérations intellectuelles. On peut alterner avec des, des questions euh, peut-être un peu plus légères. Donc, être posé être peut-être exploité avec des élèves... Euh, en classe, par exemple, euh, euh, puis les questions d'aide puzzle deviennent à ce moment-là des intentions de visionnement qui dirigent l'attention des élèves, puis avec lesquelles, bien, bien évidemment, on peut interagir. Tu peux aller à la, la suivante. Merci beaucoup, Mathieu. Euh, et ben, si on considère au récitus que aide peut être utilisé à plusieurs moments. Euh, évidemment bien spécifique à l'intérieur d'une situation d'apprentissage et de la démarche d'enquête. Vous voyez, on a alterné les deux, là, les trois grandes phases d'une situation d'apprentissage et les étapes de la méthode historique, la démarche d'enquête en fait. Donc, premièrement, pour stimuler la réflexion, revenir sur des connaissances antérieures, valider la compréhension de concepts puis de connaissances clés, euh, consigner l'information qui mentionne la source, identifier euh, par exemple les tendances, à la toute fin, si vous regardez le plus, ben, on peut aussi amener les élèves à créer des questions. C'est ce que je viens de vous proposer euh, il y a quelques minutes. Et enfin, par exemple, ben, on peut proposer une vidéo qui permet de faire une synthèse ou revenir sur les apprentissages que l'élève a effectués dans le cadre euh, soit d'un segment que vous trouvez important ou à la fin d'une réalité sociale. Merci beaucoup. Donc, euh, ici, par exemple, euh, euh, pourquoi on considère Edpuzzle important aussi, c'est qu'en en fait, c'est euh, important dans un contexte de rétroaction. Nous, on considère que l'évaluation, ça passe aussi par des rétroactions. On voit ici qu'il y a deux types de rétroactions. Il euh, y a des rétroactions immédiates et des rétroactions différées. Et bien évidemment, euh, avec Edpuzzle, on peut créer des rétroactions immédiates du genre, euh, c'est la mauvaise réponse parce que, par exemple, on le sait, avec des questions à choix de réponse, on peut programmer euh, la bonne réponse. Donc, si l'élève se trompe automatiquement, il a une rétroaction immédiate. Euh, par contre, Mathieu vous a montré la fonction commentaire dans laquelle on peut faire des rétroactions en différé en fonction des réponses qui ont été déposées dans les puzzles, dans lesquelles, par exemple, vous, à un autre moment, à la fin de semaine, le soir ou après les cours, vous pouvez euh, commenter les réponses données par les élèves à ce moment-là. Euh, Ensuite, en fait, ce qu'on voulait pour terminer, en fait, côté rétroaction, bien, bien évidemment, Edpuzzle permet de faire des rétroactions de base, donc de simplement dire oui, c'est une bonne réponse, non, c'est pas une bonne réponse. Il y a aussi des rétroactions instructives dans lesquelles, oui, on peut dire que c'est une mauvaise réponse, une bonne réponse, mais voici comment on peut t'améliorer. Puis aussi, il y a une autre forme de rétroaction qui est celle d'accompagnement. Peut, dans le meilleur des mondes, on voudrait toujours aller vers la rétroaction d'accompagnement, malheureusement, dans un contexte d'enseignement à distance ou quand, par exemple, l'élève va regarder euh, la vidéo, par exemple, Edpuzzle, on ne pourra pas nécessairement le faire. Nous, on ne pense pas qu'il y a euh, une forme de rétroaction qui est meilleure qu'une autre, mais peut-être de varier les rétroactions, d'utiliser euh, un ensemble de modèles de rétroaction. Et enfin, on va vous laisser regarder, c'est dans la présentation, deux vidéos où on vous présente en fait l'utilisation des questionnaires en classe d'univers social. Donc, une vidéo qui concerne essentiellement une classe en histoire, mais en univers social, on a cette chance-là. Et une vidéo au secondaire avec, euh, euh, voilà, une enseignante du Centre de services scolaire de Montréal. Voilà, euh, on a légèrement dépassé, mon Dieu, euh, on a fait comme cet après-midi, 32 minutes. Euh, J'espère que vous allez me pardonner pour ce petit dépassement. Euh, on fait simplement vous euh, annoncer euh, qu'il y a d'autres euh, formations qui s'en viennent dans les euh, prochaines semaines. Bon, en fait, la semaine prochaine directement et ensuite le 9 mars. Donc, euh, c'est successivement donc, euh, les formations euh, Excusez-moi, je recommence. Il y a une formation demain, donc we'll clap. C'est rare qu'on fait deux journées en ligne, mais ça me revient. Donc, une formation we'll clap demain. Il y a une formation Mentimeter la semaine prochaine, le 24 février, et une formation Socrative le 9 mars. Donc, euh, voilà. Et euh, avant de vous quitter, euh, c'était possible pour vous de remplir le petit questionnaire, question d'avoir vos rétroactions, euh, vos commentaires entourant la formation que vous venez d'entendre.